Donc, euh, bonjour à tous, euh, merci d'être venu aussi présents. Euh, donc, comme l'a dit, je suis Paul Leroux, je travaille dans une petite SS2I euh, au Havre qui s'appelle Sixmont. Euh, et nous, notre cœur de métier, c'est surtout du développement web, euh, des applications assez innovantes. Donc on a peut-être une approche un peu différente du reste des intervenants euh, qui sont présents ici, puisqu'on est vraiment sur de l'applicatif. Euh, toutes nos applications ont un point commun, euh, on utilise Postgres, on adore ça. Euh, euh, je crois qu'on l'utilise sur tous nos projets. Euh, et aujourd'hui, je suis venu vous parler d'une fonctionnalité assez précise de, de Postgres, euh, qui est le NoSQL, donc euh, il y a quelques années, euh, Postgres a, a présenté deux, deux nouveaux types de colonnes, euh, JSON, qui permettent de faire un peu de NoSQL au sein de Postgres. Donc, est-ce le meilleur des deux mondes euh, C'est la question que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Euh, il y a quelques temps, j'avais lu euh, sur un site internet un commentaire euh, d'un utilisateur qui comparait l'évolution des bases de données à l'évolution des langages. Donc, au début, euh, on a eu des langages statiques, très typés, euh, complexes et assez euh, durs à prendre en main, mais qui permettaient euh, d'avoir une certaine puissance, une certaine performance. Donc, c'est le cas du langage C ou de Haskell. Et ensuite, euh, au début des années 90, on a eu à l'opposé du spectre des langages très dynamiques, très flexibles, qui permettaient de faire beaucoup de choses, mais qui du coup perdaient un peu euh, en assurance qu'on pouvait avoir avec les langages précédents. Donc c'est le cas de Ruby ou de Python. Et enfin, ces dernières années, on a vu apparaître des langages qui, euh, qui font un peu le, le juste milieu entre ces, ces deux mondes et qui permettent de, à la fois d'avoir une certaine flexibilité et une certaine assurance dans son développement. Et euh, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a vu aussi euh, sur les deux dernières années, euh, cette évolution au sein d'un même langage, JavaScript, qui euh, par une spécification récente et euh, TypeScript, s'est doté de fonctionnalités euh, plus, plus complexes, justement de typage ou de, de fonctionnalités. Et pour les bases de données, on, on peut observer un peu la même chose. Donc au début, on a eu des bases de type SQL, relationnelles, qui est le cas de Postgres et MySQL. Et euh, courant dans les des années euh, 2000-2005, euh, on a vu apparaître à l'opposé du, du spectre ce qu'on appelle les bases NoSQL. Donc c'est le cas de MongoDB et CouchDB, qui permettent d'avoir un modèle vraiment de documents très flexible, euh, souvent parfois plus performants euh, en fonction du travail mais qui du coup perdent euh, ce que nous apportent les bases SQL, euh, ça va être le cas de la consistance des données de, de tout un tas de choses et la troisième étape eh bien malheureusement c'est qu'actuellement il n'y a pas encore de, de troisième étape, on est encore un peu dans un espèce de, de flou euh, de vide on se cherche, il n'y a pas encore de solution euh, parfaite euh, qui permette justement d'arriver à lier un peu les deux mondes euh, cependant, il y a maintenant euh, trois ans, euh, Postgres a, a introduit ces euh, nouvelles, nouvelles fonctionnalités JSON qui permettent d'avoir, euh, de gérer un peu en sorte euh, un modèle de document au sein d'une base relationnelle plus classique. Euh, donc, ces deux types de colonnes, JSON et JSONB. Il euh, faut que je vous raconte un petit peu euh, une anecdote, c'est que quand j'ai soumis le pitch de la conférence euh, en mai, on allait commencer un nouveau projet euh, au sein de Sixmont, euh, une plateforme d'objets connectés, sur lequel on avait identifié durant la phase d'étude euh, le besoin justement d'avoir euh, un modèle de document au sein d'une base euh, relationnelle. Euh, parce qu'en fait, chaque équipement étant différent et ne sachant pas à l'avance quelle, euh, quelle forme prendraient les équipements, il nous fallait cette flexibilité d'un modèle de document. Et au fur et à mesure euh, de l'avancement de l'été, en travaillant sur le projet, on s'est toujours rabattu au final sur un modèle relationnel classique. Euh, et c'est un peu mon, mon premier point aujourd'hui. Euh, c'est de vous dire que la plupart du temps, un modèle relationnel correspondra beaucoup plus à vos besoins qu'un modèle de type document. Euh, Ce n'est pas du tout pour critiquer les bases de type NoSQL. On en utilise beaucoup chez Xismon. Euh, mais c'est souvent dans des cas très, très précis, euh, c'est des bases qui répondent à des besoins très précis, euh, par exemple l'Elasticsearch qui va vous permettre de faire une recherche full texte euh, très puissante, mais qui lorsque vous sortirez un peu de, de, de, ces, de son champ d'application, euh, vous, vous serez complètement perdu et, et vous mettrez des bâtons dans les roues. Donc c'est pour ça qu'il est souvent nécessaire de faire euh, en premier lieu une analyse de vos besoins euh, pour décider entre le, le SQL classique et le NoSQL. Donc, ça va être le type d'opération ou de données. Euh, quelle forme va prendre ma donnée euh, Quel travail je vais effectuer dessus Est-ce que ce sera principalement de la lecture intensive ou de l'écriture Est-ce que je vais beaucoup manipuler cette donnée ou est-ce qu'au final, elle sera assez statique Bien évidemment, le volume des données. Euh, on ne va pas... Euh si on, a, si on agit sur des terabits de données, euh, on sera peut-être mieux de choisir une solution qui sera distribuée dès le début. Et bien sûr, les performances euh, euh, qui rejoignent un peu le, les deux autres points. Donc Postgres nous propose deux nouveaux types de colonnes, JSON et JSONB. Donc le JSON, au final, c'est très classique. C'est tout simplement un, un objet JSON qui sera mis dans, le, dans chaque ligne de votre colonne. Euh, il est très efficace pour ce qui va être euh, une, re, une récupération de données. Donc, ça va être de stocker le, votre objet JSON, le récupérer de la base, et ensuite de l'afficher de manière un peu brute. Euh, mais Postgres ayant besoin de faire à nouveau un parsing à chaque fois que vous récupérez la donnée, les opérations plus complexes seront, bien sûr, plus coûteuses que le JSON B, donc qui, lui, est une représentation binaire du JSON. Euh, C'est un format qui est euh, stocké de manière décomposée, donc qui sera plus efficace pour faire un travail plus précis et plus atomique sur vos documents. Mais la construction de la représentation en interne pour Postgres étant plus complexe, euh, c'est une représentation qui sera plus coûteuse en écriture. Donc c'est à vous de faire la part des choses entre euh, votre, votre besoin de travail et euh, lequel sera le plus sera le plus efficace pour vous. Donc comment ça se présente Alors, Je ne sais pas si c'est très lisible, mais euh, ça se présente de manière très facile. Euh, c'est un des, des avantages de cette solution, c'est que Postgres a, a développé quelque chose de très intuitif. Euh, donc c'est un type comme un autre, comme on peut avoir un entier ou un, un string. Euh, et on va tout simplement insérer nos documents euh, JSON euh, dans la table, comme on pourra insérer n'importe quel type autre de données. Euh, on va pouvoir effectuer des, des opérations de select, donc à la fois sur un, sur un champ, ou si on veut être plus précis, sur euh, un champ euh, qui va être nesté. On va pouvoir également effectuer des, des sélections plus précises avec des where, qui, qui va nous permettre de travailler de manière peut-être plus atomique sur les, les champs de nos objets, euh, de nos documents. Donc je ne vous ferai pas aujourd'hui toute la liste, je ne vais pas vous lire la doc forcément, mais il euh, euh, y a pas mal de petits opérateurs qui permettent de, de prendre en main et de manipuler facilement nos, nos documents JSON. Euh, Postgres propose également aussi des indices qu'on peut mettre sur ces, sur ces colonnes. Donc deux types d'indices forcément en fonction du type de colonne. Donc sur les colonnes JSON, on va avoir des, des index inversés généraux, donc qui sont des index assez basiques. Euh, qui vont être assez efficaces pour faire, par exemple, de la recherche full text sur un champ précis de vos objets. Donc, on les crée aussi facilement. Et sur les, sur les types JSON-B, là, on aura des indices euh, H et Btree, euh, principalement H, et qui seront peut-être plus à même de vous permettre de vérifier euh, l'égalité entre deux documents. Donc, on travaillera plus sur les documents dans leur globalité que sur des champs précis. Euh, Qu'en est-il des performances J'ai réussi à trouver des, des benchmarks sur un blog euh, qui utilise l'outil PG NoSQL Benchmark euh, qui est édité par EntrepriseDB Donc, Sur les opérations de select on va être en moyenne entre euh, 10 à 15 fois plus rapide pour Postgres par rapport à pour Postgres ici par rapport à MongoDB et sur les opérations d'insert on va être en moyenne 4 à 5 fois plus rapide que MongoDB. Euh, cependant, pour l'update, là, bien sûr, Mongo est beaucoup plus adapté euh, puisque c'est son cœur de métier. Donc, on sera en moyenne, euh, je crois, c'est 50 fois euh, plus lent que MongoDB. C'est pas terrible. Euh, on utilise rarement une base de données euh, toute seule, euh, en tout cas, nous, dans, un, dans une démarche d'application. On utilise beaucoup d'ORM. Euh, et c'est là où on se rend compte un peu des limitations de cette solution. Euh, le, la solution JSON euh, qu'offre Postgres euh, sera très pratique si vous, si vous êtes plus dans une démarche de récupération de données et d'affichage. Euh, mais dès lors qu'on va venir faire un travail plus complexe de manipulation, euh, on se retrouve un peu tout seul. Euh, et est souvent, il est souvent nécessaire de réécrire une couche euh, entre la base de données et l'application pour justement pouvoir travailler sur ces données euh, plus facilement. Donc au final, on est obligé un peu en quelque sorte de réimplémenter un, un ORM euh, maison qui va s'adapter à notre, notre problématique euh, business. Donc ça peut être le cas justement de la sérialisation, de la désérialisation, ça peut être le cas de la manipulation, c'est toujours un peu, euh, un peu incertain. Euh, nous chez Sixmo, on a eu le cas justement sur un, un projet euh, un projet en interne, Céline euh, qui est un, un outil pour les marques devant à domicile, donc par exemple Superware, et euh, chaque marque ayant une, un produit qui lui est propre, une problématique qui lui est propre, on avait besoin d'une flexibilité, justement, dans notre présentation des données. Euh, donc, on, on est parti initialement sur un modèle JSON-B, donc qui, d'un point de vue base de données, faisait très bien son travail, euh, mais il nous a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'essais pour arriver à réécrire euh, justement à pouvoir manipuler de manière intuitive euh, au sein du code ces données là, ça nous a pris plusieurs tentatives, au début on avait une, une solution très flexible mais qui nous au final euh, nous forçait à, à réécrire dans le code et à refaire des, des manipulations qui auraient pu être gérées par une base de données dans un cas de modèle relationnel classique euh, et c'est un peu justement le, le point négatif de cette solution c'est que euh, on gagne en flexibilité et en rapidité au début euh, au début d'un projet quand on met en place des choses donc ça permet de démarrer un projet très vite euh, mais on peut vite se retrouver euh, justement au bout de quelques mois à devoir réécrire tout un tas de choses euh, pour justement euh, gérer ça de manière, euh, de manière saine donc est-ce le futur euh, à mon sens euh, Postgres euh, amène une solution euh, un peu à mi-chemin entre les deux donc c'est le début d'une solution, euh, d'une solution possible, euh, mais ça, à mon sens, arrive un peu en, en demi-teinte, peut-être un, peu, euh, un peu, faible, un peu trop tard. Euh, D'un point de vue, de mon point de vue de, de développeur euh, applicatif, euh, c'est un peu faible, un peu gadget comme solution. Euh, par contre, c'est une solution qui va être très facile à prendre en main au début, très intuitive, très rapide. Donc, dans un contexte peut-être de plus petits projets ou de, de prototypage ça sera une solution parfaite plutôt que d'essayer d'avoir de, une seconde base de données différente à côté ou de, de gérer quelque chose d'autre